Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va vous expliquer comment vous pouvez partager un fichier volumineux qui ne passe pas sur l'espace de cours Célène via l'espace de partage de fichiers volumineux de l'ENT. Donc à partir de votre ENT, une fois que vous êtes connecté, il suffit d'aller dans Bureau, échanger des fichiers volumineux. Vous allez ensuite accéder à l'application qui s'appelle FileSunder. Arrivé sur cette application. Il va vous demander de vous connecter. Donc, dans le menu ici déroulant en haut à droite de votre écran, choisissez Université d'Orléans puis connexion. Si vous êtes déjà connecté via le NT, il ne devrait pas vous demander grand chose. Puis, vous allez indiquer que vous souhaitez téléverser, c'est-à-dire partager des fichiers. Vous n'avez plus ici qu'à glisser, déposer vos fichiers pour que vous puissiez les ajouter ou les sélectionner. J'ai préparé sur mon bureau un dossier compressé, voilà, qui s'appelle UE34, que je vais glisser. Le fichier donc va se charger. Donc Je peux choisir ici la date d'expiration. Veillez bien à ce que la date d'expiration euh, soit la plus lointaine possible. Puis, euh, obtenir un lien, au lieu d'envoyer à des destinataires. Vous pouvez ensuite euh, choisir d'avoir des notifications ou pas. Je vais cliquer sur « Envoyer ». Donc j'ai ici l'état d'avancement de l'envoi de mon dossier compressé sur le serveur de partage. Et dès que ce dossier sera eh bien, déposé sur le serveur, à ce moment-là, je vais obtenir un lien de partage qu'il vous suffira donc de déposer dans un document PDF sur l'espace de cours Selen. Voilà, mon fichier a été correctement déposé sur le serveur. Voilà le lien de téléchargement que je n'ai plus qu'à copier, coller dans un document Word, que je vais ensuite soit passer au format PDF, soit déposer tel quel sur l'espace de cours Hélène. Et donc lorsque nous récupérons vos devoirs, nous aurons tout ce qu'il faut.